Drone, objets connectés, console de jeu ou smartphone, le langage C est présent partout dans notre quotidien. Ce MOOC s'adresse aux débutants. Tout le cours a été pensé pour ceux qui n'ont jamais écrit une seule ligne de code informatique de leur vie. En suivant ce MOOC, vous aurez les bases pour accéder à d'autres types de langages informatiques comme Java ou Objective-C, qui permettent de créer des applications pour téléphone Android ou iPhone. Alors, vous êtes étudiant, lycéen ou curieux, eh bien, Ce MOOC, c'est trois semaines d'initiation accessibles à tous. Ce sont des outils innovants qui vous permettent d'apprendre et de vous exercer très facilement. Et puis, c'est une communauté d'apprenants qui va s'entraider. Alors, venez coder avec nous